Alors donc, Composite, c'est finalement une vision alternative de mon précédent roman Les Machines Fantômes. C'est aussi de l'anticipation, donc en 2035. Et on commence dans le premier chapitre avec Esther, qui est une archécologue ou une éco-restauratrice. C'est-à-dire qu'elle utilise les images, les photos, souvenirs que l'on a d'un paysage pour le reconstruire euh, physiquement, c'est-à-dire avec des bulldozers et autres en utilisant justement tous les souvenirs que l'on a d'un paysage, les souvenirs aussi bien très anciens que ceux que l'on a avec un téléphone. Et c'est comme ça qu'elle rebâtit un paysage, un paysage auquel on peut tenir, qu'on a envie de préserver. Disons qu'elle se rencontre justement lors d'une de ces éco restaurations Elle a tout d'un coup sur son téléphone un, une, un message d'alerte qui, qui lui dit voilà, vous avez un souvenir. Elle a un souvenir qui réapparaît sur son téléphone. Et elle se rend compte, au fur et à mesure du, du chapitre, que ce souvenir a été modifié. Et euh, toute, toute l'histoire pour elle, c'est de savoir qui a modifié ce souvenir, pourquoi. Et elle sent en plus que ce souvenir modifié, ça modifie elle-même, sa personnalité, son rapport au monde et les relations qu'elle entretient avec les gens autour d'elle. Donc elle va essayer de partir à la recherche, grâce aussi à l'aide d'un policier qui s'appelle Vincent, partir à la recherche de ce qui a pu provoquer cette manipulation. Et elle voit que parmi les causes possibles, il y a l'intervention de machines, d'algorithmes. C'est parti à, finalement, avant, quand on faisait des souvenirs de... On avait un album photo, on savait pourquoi on prenait un souvenir, pourquoi on faisait poser les gens, la famille, etc. On mettait tout ça dans un album. Or maintenant, des souvenirs, on en produit énormément grâce à nos téléphones. Et on ne sait plus en général pourquoi on a pris une photo. Et souvent, c les algorithmes utiles Facebook qui vous mettent, il y a un an, vous faisiez ceci et cela. Et en fait, vous revoyez ça et vous posez la question, mais est-ce que c'est vraiment un souvenir à moi est-ce que j'ai vraiment vécu Parce qu'on en fait tellement, on produit tellement de souvenirs qu'on ne sait plus très bien s'ils sont à nous ou pas. Et donc finalement, ce, cette interrogation que j'essaye de, de développer, c'est ça. C'est quel est le rapport que l'on a avec nos souvenirs numériques et en quoi finalement ils nous appartiennent Ou en quoi aussi, si on les modifie, quel est qu l'impact que cela a sur nous euh, en quoi ça ne peut nous changer Est-ce que ça peut pas aussi nous, nous libérer de certains traumatismes Parce que parfois, les souvenirs, c'est aussi un boulet qu'on traîne, euh, c'est de la nostalgie, c'est douloureux aussi un souvenir. Peut-être que si on les modifie, peut-être qu'on peut, qu peut s'en libérer aussi. Dans Composite ou même les machines fantômes, j'ai voulu faire de l'anticipation qui soit vraiment très proche, on a vraiment l'impression d'être. Euh, voilà, je dis c'est 2035, mais en fait, finalement, c'est de la science-fiction dans 10 minutes. Ah, c'est ce qui pourrait se passer dans 10 minutes. Et, et pour moi, c'était essentiel de montrer que on a, souvent, quand on traite la question des intelligences artificielles, c'est souvent très loin ou elles sont quasiment magiques. Alors que si on le traite de manière très proche, très anticipation, finalement, on se rend compte que ça, ça, ça crée un effet d'étrangeté et, et de malaise plus fort. On se dit ah, « peut-être que c'est déjà, déjà là ». Et c'est de montrer justement que toutes ces nouvelles technologies, elles ont déjà lieu et elles produisent déjà des effets et qu'on peut les traiter. Et donc il y a un traitement de science-fiction, hein, puisque évidemment tout ce que je décris sur l'action des intelligences artificielles, ça n'existe pas. Mais euh, les, les problématiques que cela pose, eh c'est des problématiques actuelles. On est dans la question, par exemple, à un moment j'évoque les, les phénomènes complotistes de type QAnon ou les mouvements de type Gilets Jaune. c'est les mouvements que, que l'on vit. Et donc, on, avec la science-fiction, on peut décaler ça et on peut remettre en, en avant les, les, les problèmes que cela pose.